Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant business. Alors aujourd'hui, c'est juste ce qu'on appelle vidéo témoignage. Alors, assez parler de moi, toujours je fais ma pub. En enfin, fait, je fais même pas vraiment ma pub, juste je fais des petits motives. Mais euh, faut pas qu'on dise que oui, puis tromper les bénéfices. Car moi, seul bien que les plateformes en ligne, c'est que pour moi, non, voilà, donc vous allez voir ces mini témoignages des leaders qui sont en train de faire des projets, des projets palpables comme moi euh, qui ont mis de l'argent de pétromper -pé sur du réel en achetant des terrains, en achetant des voitures, en réalisant quelque chose. Donc, euh, pour ceux qui hésitent encore vraiment, je sais pas, mais bon, si toi tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, euh, si tu me découvres par cette vidéo, je vais te prier de t'abonner. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Pour ne pas manquer mes futures vidéos et n'oubliez pas de mettre un pouce si la vidéo t'a plu donc euh, voilà let's go allons écouter le leader Rémy v et sa porte. salut la famille c'est votre leader Rémi voilà votre network marketer voilà c'est votre pétrolier je suis avec deux grands pétroliers avec le leader RV et le leader Yannick voilà nous sommes là comme ça euh, sont venus pour immortaliser, immortaliser la jungle des pétrompés voilà oui. on ne mange oui, pas seulement pour que ça ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, on fait cette vidéo pour pouvoir encourager oui. ceux-là qui se lancent encore nouvellement et ah. vous allez voir deux bijoux des pétrompés tout à l'heure wow. c'est la famille c'est toujours moi voilà voilà deux bijoux des pétrompés ça c'est le bijou du top leader RV. voilà euh, cette vidéo c'est pour encourager tous les tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans le network marketing de commencer maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital, hein? vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital. Avec un tout petit capital, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat ouais, vous pouvez vous lancer à pétromper. Voilà deux nous sommes trois partenaires. Bientôt nous aurons une troisième voiture. Nous venons du leader Yannick, voilà. Euh, pour tous ceux-là qui continuent de douter de cette, de cette compagnie, vraiment, sachez que vous êtes en train de perdre une partie de votre nous vie. Nous vous encourageons dans vos doutes. Continuez à douter. Nous <rire> on va voilà, je vais vous laisser, je vais laisser soin, le soin à deux leaders uh, Pétrompé de vous parler, <rire> voir, de vous dire quelque chose pour vous encourager. Voilà, le leader RV dit quelque chose à mes followers. Il faut croire à Pétrompé. Pétrompé, c'est la de Dieu. <rire> Il dit qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, ah oui il c'est la chimamelu. Voilà chers partenaire, hein, si vous êtes sur ma chaîne, si vous restez toujours scotché sur ma chaîne YouTube parce que vous aurez des, des bonnes opportunités, vous aurez des bonnes informations concernant les business en ligne. Hein. C'est pas que ces deux voitures, Petrompe offre des voitures chaque mois, chaque jour même à des partenaires à travers le monde. Toi tu es là, tu as des problèmes à tu, tu as quel problème Pendant que tu as tes 17500 que tu peux aller créer un compte de 25$ dollars et partager l'opportunité. Tu as la bouche. Tu as la bouche. Pourquoi tu, tu vas mourir pauvre avec ta bouche Oh, dis donc. Sache que... Ou, parce que comme tu visionnes cette vidéo-là, tu es au bon endroit et au bon moment. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de pauvreté, je l'enlève dans ton corps. Esprit de pauvreté sort de ce corps. Oui. Et dans 6 mois, tu deviens partenaire Pétrompe. Dans 6 mois, tu deviens millionnaire. Oui, comme je te dis là. Tu vas aussi acheter une c'est CX5 comme celle-ci. Et peut-être une Avance 6 quand, quand tu veux. Voilà, tout dépend de toi. Ou tu vas sécuriser comme nous, on essaie de sécuriser. Essayer de créer une richesse de faire dans euh, l'immobilier. Voilà, grâce à Pétrompe. Donc tout dépend de vous. Tout dépend de vos déterminations. Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend de vos rêves. Voilà. Voilà, le top leader Yannick vous dit Big up parce que c'est sa prochaine voiture qu'on attend. Et le leader, il vous dire que c'est la plus grosse qu'il va acheter. 40 millions, c'est pas ça, rien. Voilà, on n'est plus là pour, pour rouler sur des vélos, des petites motos. S'il faut pour acheter la vélos. moto, c'est mot, le motard. Voilà. Donc, chers partenaire, voilà. cher partenaire, continuez de douter. Mais en temps, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, merci de vous abonner. Très important d'activer la cloche, de mettre un petit pouce pour ne rater aucune autre information. Ciao Eh bah, bien, j'espère que vous avez écouté. Vous avez écouté par vous-même c'est leaders, ils ne viennent pas de moi, vous ne voyez pas, je ne suis même pas à côté. Donc euh, voilà, j'ai vu la vidéo, j'ai dit, oh ah, tiens, il faut que j'envoie ça un peu à mes amis là pour qu'ils confirment qu'on peut faire des choses. Quand je dis non, j'ai déjà gagné 20 millions avec des trompes, on va dire, ah dis donc, les ça, c'est la NAC. Pour tous ceux qui pensent encore que c'est la naque, c'est votre problème, nous on avance. Donc voilà j'espère que vous avez bien écouté j'espère que toi qui es là tu vas finalement te décider à investir dans quelque chose de fiable comme nous aussi pour être comme nous aussi demain parce que nous on partage pour encourager on a découvert quelque chose une opportunité intéressante une opportunité sucrée comme le dit Dieu des dames donc euh, voilà je ne sais pas ce que tu attends mais n'attends pas trop longtemps commence avec au petit Tibari et pour ton information je le dis encore aujourd'hui euh, vendredi, donc dans deux jours, vendredi 20h, je vais faire un spécial direct pour euh, vous entretenir, pour vous donner des conseils, comment parrainer, comment avoir des fioles, comment construire un réseau, comment euh, sélectionner les business fiables. Comment, comment, comment, comment Et c'est vendredi à 20h sur ma chaîne YouTube. Donc, ne manque pas. Et une petite surprise de tombola, un grand jeu de tombola où je vais choisir au hasard des personnes qui vont gagner des papiers trompés de 50, 25, 99 dollars. Qui c'est même 249 dollars. Donc, il y a 500 dollars à gagner pour vendredi lors de mon direct YouTube. Et donc, euh, et je vais rappeler... Ces packs ne seront que pour mes directs. Je dis encore pour mes directs. Donc, pour que je crédite votre compte après avoir gagné la là, vous devez être inscrit derrière moi. Donc, je dois être celle qui est votre coach. D'accord Donc, voilà. Je ne faire à tous ceux qui sont au quartier là-bas. ils ne même pas là où ils sont. On dit souvent que le... Ça commence à la maison, à la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, je vais commencer par mes fiels directs. Il y a beaucoup de mes fiels qui n'ont pas pu activer leur compte, n'ont pas eu des moyens. C'est le moment de vous abonner. C'est le moment de marquer 20h00 à votre montre pour ne pas manquer mon direct qui va passer sur ma chaîne YouTube vendredi à 20h. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un pouce, de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de mon futur direct 500 dollars à gagner les pétroliers, les futurs pétrolières. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.